Nombre caché dans la colonne 4 Nombre caché dans le grand carré 3 Nombre caché et unique dans la ligne 5 Nombre caché dans la colonne 4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 Un groupe de nombres nus, et isolés dans la colonne. Un groupe de nombres cachés dans la colonne. 1 5 6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 Nombre caché dans le grand carré 4 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 5 Nombre caché dans la colonne 2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 Nombre caché dans le grand carré 8 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu